Je ne sais plus quel Napoléon était empereur et lequel était premier consul. Le poisson Napoléon est bleu ciel. Le poisson empereur peut vivre jusqu'à 150 ans. Il est préhistorique, rouge et a des yeux noirs poisson ange empereur est rayé bleu et vit dans la mer rouge. Aucun poisson ne s'appelle Premier Consul. Ou bien, mais ça a combien de pattes Est-ce que ça rampe ou est-ce que ça nage Vertébré ou invertébré Ou bien, ou bien peut-être que c'est inerte. Une chose qu'il faut soulever, ou porter. Est-ce que c'est pratique, ergonomique et dans quel milieu ça évolue Par convention, le ciel de l'histoire est tourmenté. Le choix du sol est libre. Maintenant que vous avez l'espace, attendez le temps.